Je... Pas de bonsoir tu, es là, là, là, là. tu viens chez moi et puis tu n'as pas là où dormir et c'est chez moi que tu viens trouver refuge. la dernière fois que t'es reçu ici chez moi j'ai failli mourir ou c'était les fumées de chanvre que tu me ramenais ou c'était les coupeurs de terre je ne connais même pas moi à tout moment venait ton cas ma porte de ces gars bizarres bizarres bizarres bizarre que je ne comprends même pas hein? et aujourd'hui tu veux que je te reprenne encore chez moi pour vivre dans l'incertitude que je vivais là. Non, Akamba, c'est n'est pas chez moi que tu vas tomber au n'est C'est pas chez moi, rends-toi comme tu es venu. Tu sais quoi? Pas que de, de comme tu peux jamais. Il n'y a pas de pardon, DJ, là-haut, pas de solution. Faites-toi quelque chose de mal, DJ, là-haut, de toi tu fous le camp de chez moi. Pas que de comme tu peux Allez va t'en, va t'en, peut-être pas, t'en sortir Va te débrouiller, même si c'est dans la rue Va te rire Il y a les hommes là dehors, plein chère chère chère chère qui va me détourner, même à crédit Vas-y, je te donne Vas-y, tu te plier, même en te disant Je Je ne veux plus jamais t'accueillir chez moi Mais Je suis à moi, mais mort, les gens Donc je vois le feu, je vais en ta peau plus jamais I'm <laughs> sorry. Ah, ça tombe même bien. Depuis, je cherche à te rencontrer. Me rencontrer, bien sûr. Attends, il y a un problème à ça. Je suis juste surprise. En fait, tu vois la dernière fois que je suis arrivée là-bas chez maman et tout ce qui s'est passé là, depuis le jour, là comme je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil. Je marche avec mes sacs partout. Là où la nuit me trouve, je dors seulement, ça ne va pas. Pardon seulement, je veux que tu ailles plaider à ma place. Pardon. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste, Tantine? Voilà, voilà la question qu'il fallait poser. Je veux que tu ailles voir, Mama Chouko. Eh? Ma belle-sœur, hey, tu expliques que là où je suis là, ça ne va pas. Et puis je dors en route, parfois je dors chez un gars, parfois je dors chez l'autre, parfois j'arrive même chez l'autre. Je suis devant la porte, il me dit qu'il n'est pas là, alors qu'il est dedans. Je ne sais plus quoi attends, faire. Attends. Tu penses vraiment que je suis assez stupide au point d'aller prendre le poison de ma mère pour venir mettre dans la maison avec elle? Ce n'est pas moi qui vais tuer ma mère. Qui a parlé de ça? Non, la loin dans sa maison. Non, ce n'est pas moi, je suis désolée. Je préfère que tu ailles négocier avec maman directement, elle accepte. Là, si tu finis avec elle, non. Sa mort viendra d'elle, pas de moi. Pas de moi, Tantine. Je suis désolée, je suis désolée. Je ne peux vraiment rien faire. Oui, C'est à moi que tu Tantine, fais ça. je suis déjà en Donc Il faut veux faire dire. que je dorme en route en route partout. Tantine, ma mère au café. Il faut aller la voir. Bonne journée, Tantine. Ma chérie, oui, on va au marché acheter le lait. D'accord ma maman. En fais tes oeufs. Alors, laisse-moi la maman manger. ça, c'est ça, ça. Ça, ça. Ça. Ça. Ça. Ma. Ma. ça va, ça à l'école? Ah, ma, c'était là. Mais le soleil, alors maman. Je ne te dis pas. À l à Quoi? La mère! N'est-ce pas en partant à l'école de tampon tantin, à la cabane? Quoi? Elle a encore chanté qu'elle n'est Chez moi, j'ai dit que qui elle va lire. Ma, elle dit que je dors chez les hommes, je dors partout, je dors. Elle est désespérée. Elle lui a dit que non, elle ne peut rien, elle ne peut pas t'aider à tuer ma mère. Elle va lire sur le calendrier. Elle l'a <rire> envoyé chez toi. Chez qui Elle dit qu'elle vient directement chez toi parce qu'elle ne que sais même pas. Elle sait que tu vas lui donner la bombe atomique.